quand objectif l'objectif c'est survivre. Devrait pas être trop compliqué. Ah, mais faut que j'apprenne à viser en fait. Ça peut aider. Ouah ah non, mais elle eh, fait vachement mal si j'arrive à viser. Et arrête de me faire des effets pyrotechniques, j'arrive à rien voir moi encore. <rire> Parce que tu crois que je vois quelque chose non. non, mais toi, tu t'en moques. À partir du moment où t'as l'ennemi qui prend la moitié de l'écran, tu le touches. Pas dans la finesse, tu fais dans l'attendrissement de viande. Ouf il, est où il est où Il est où Il est où Il est où oh, Oui, il est gros Allez, Il y a ah, de la vie près de moi Ouf Ça, c'est pas ah, ça Non Pas sur moi ma... Ça m'est fait Ça m'est fait ça le gros Tape le gros Oui c'est pas toi là-bas. Ah non mais t'as ah, recule Allez Oh attends. Oui so Par contre j'ai trouvé oh, En de... oh, voiture Simone. Alors est-ce qu'il y a une particularité à savoir oui. sur ce oui. Euh il fait mal. Ah qui une pop C'est bien monsieur qui était là-bas au fond que j'ai snipé. Ah oh merde Ouh ah oh, la flash il y a des l'évier de à l'intérieur normalement. Dans fesses, oh j'ai mes là. Non, je refais ah, rien, doucement. Alors, ah, mais c'est pas vrai, comment t'as fait pour crever, toi mais je prie, je... Bah, je vois ça que tout prix. Il y a du monde, il bah, y, à... y a du monde un peu partout. Soin, soin, soin. C'est où Qu'est-ce que Vous tirez sur lesquels il y, a... y en a des deux côtés Ah, d'accord, d'abord oh ah mais je vois plus rien quand tu veux quoi, quoi. coraco Derrière Lise, derrière Ah mais je me disais bien que je me fais canarder Oh merde Il y avait un trou. Ouh. Ah mais. Tu, tu l'as démembré Voilà, plus de bouclier, profitez les gars, là profitez. Aussi, l'écran bouge Je ne comprends plus rien Je ne comprends plus rien Il y a quelque chose qui est mort Quelque chose qui s'est passé Je n'arrive à rien comprendre Il se passe des choses sur mon écran, c'est rouge plus... J'ai rien compris à ce qui s'est passé mais c'était beau et j'ai vidé mes grenades Bah là on peut rentrer à la maison. Attends, bon, j'essaye de voir les gens qui nous tirent dessus d'abord. Derrière. Ah oui d'accord. Donc pour résumer, on a tué un gros bourrin avec un gros marteau. Ah et on a récupéré un morceau d'une clé qu'une compagnie implantée dans la région. Tiens, maintenant que tout le monde a fait le sale boulot pour venir récupérer le bidule, on va leur réclamer sinon on va leur le bâton cheveux. Ah énorme oh <rire> Je conduis très bien, j'ai mon permis. Ah <rire> Écoute. Là, là, là. Il rapporte qu'elle quand tu l'écrases. <rire> Attends, ah <bon> <rire> ah <rire> je, je vais descendre normalement, parce que je vais péter une <rire> Aïe continue en moi Désolé <rire> Désolé, c'était pour venir chercher à la ici. Mais. C'est vrai que m'écraser c'est le cas. Dégagez <rire> <rire> ah ah Je l'aime vraiment pas ce passage. <rire> <rire> ah <rire> Exactement Oh bah lui il a perdu une jambe Elle est rigolo de ton arme Anaïs, ça fait perdre des membres, moi je trouve ça très fun. Est-ce qu'il prend feu Oh oh, suis C'est beau hein. Pourquoi est-ce qu'on place des amours d'ailleurs On pourrait carrément faire péter le pont en vas-y Kaboum Anaïs Kaboum oui. Vas-y Mais t'as remouillé, ah Eh bah ben voilà, on t'a encore tout cassé. Voilà, je suis en train de me dire pourquoi on n'aurait pas commencé par ça pour buter Sledge. Comment tu fais ça Elle me tire pas, moi j'arrive pas à voir. Voilà, <rire> Laisse-moi sortir. Oh, c'est pas le Ska qui va pousser quand même. Non. Ah Elle me pousse Ah oh, Elle me pousse pas toi Tiens Ah tiens, va Dégage Je fais ta question, oui. Hop, oh, pardon. Encore un peu... <rire> non, je me suis coincé <rire> <rire> <Ouais> <rire> Comment tu leur fonces dessus? Ouais. Je suis pas sûr que ce soit une technique de combat très. <coughs> Allez, ils sont dessus! Ah bah, c'est rigolo oh, comme combat! Oh oh oh! À moi, à moi, à <rire> moi! Aïe. Aïe Oula je suis en train de prendre J'ai pris cher dans mes fesses Ouh Calme-toi oui. Je suis en train de crever Je suis en train de je ben, suis mort, qu'est-ce que ça se passe J'ai pas compris Joli mmh. alors, Heureusement que le snipe quest caisse! <rire> oh le monde Ouais bah alors Comment à devenir tellement bourrin hein, quand même J'adore ce jeu de gueule. <rire> jaune c'est légendaire. D'accord, sauf qu'il est pourri en fait. Donc il est légendairement pourri en fait. On va le fast travel, on va le faire très vite capable derrière toi I'm...